Bonjour, moi je fais cette vidéo pour remercier le professeur Makou et tous ces génies qui ont accepté de faire un travail pour moi, pour que je puisse récupérer mon bien-aimé. Ça faisait 8 mois à peu près que je me faisais arnaquer par des faux marabouts. Ils ont jamais su faire revenir mon bien-aimé. Ils faisaient que me mentir pour prendre tous mes sous. Et puis un jour je suis tombée sur toutes les vidéos du professeur Makou sur Youtube. J'ai décidé de faire confiance une dernière fois, je l'ai contactée. Il m'a pas déçu, pas du tout. Il offre des facilités, il est très gentil, il répond très vite, il explique tout très bien. Donc je tenais vraiment à le remercier beaucoup, beaucoup, beaucoup. À remercier ces génies aussi qui ont accepté le travail pour moi. Merci beaucoup d'avoir accepté le travail. Je pourrais pourrai jamais assez vous remercier. Parce que c'est grâce à vous que maintenant je vais vivre heureuse et que je vais récupérer mon bien-aimé. Et puis en plus il a été désenvoûté d'une mauvaise personne. Donc comme je vous disais, vraiment en deux jours, tout a été fait, il répond vite, il est très gentil, et je remercie encore une fois, et je ne pourrai jamais remercier assez les génies, merci, merci, merci beaucoup d'avoir accepté le travail pour moi, merci, et vraiment si vous avez besoin, oubliez tous les autres faux marabouts, oubliez tout, contactez le professeur Makou, contactez-le si vous avez n'importe quel problème dans votre vie.